Bonjour les amis, c'est Yushka. <rire> eh bien, bienvenue donc, sur ma chaîne, le Tarot des soleils. soleil Alors, euh, merci à vous hein, pour tous les petits messages que vous venez de me poster concernant euh, un petit coucou. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et ça me fait chaud au cœur. C'est très gentil d'avoir répondu aussi vite comme ça. Waouh J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Hein? Alors... <rire> Vous savez quoi on va voir aujourd'hui disons cette histoire de euh, la cathédrale de, de notre dame parce que bon, j'ai vu ça aussi avec vous certainement les actualités enfin tout ce qu'on a pu en dire euh, vraiment euh, c'est surprenant et vraiment même encore les gens ils continuent un petit peu à en parler et tout parce que ça leur paraît vraiment bizarre euh, ce feu là qui arrive comme ça tout d'un coup et alors que euh, toutes les statues tous les machins toutes les choses de valeur avec un feu pareil, il y a tout qui est sorti et tout. Et en définitive, euh, par rapport, disons, aux dégâts, on peut dire que le feu n'a pas touché, je vais dire, les, les œuvres principales, d'après ce que j'ai vu. Hein, d'après ce que j'en ai vu. Hein. Bon. Alors... Euh, je ne veux pas ajouter quoi que ce soit, disons, euh, par rapport à ça, parce que c'est quand même, euh, là, on est vraiment fourni, hein, avec tous les experts même qui mettent le feu sur une, une poutre de chêne, et comme si et comme là, qu'essaye tout, enfin, vraiment, euh, je crois que tout a été dit euh, concernant, euh, euh, voilà, euh, ce, ce, ce, ce feu incroyable, quoi. C'était... C'était incroyable, c'était incroyable à voir, incroyable. Bien, alors, Michel de Notre-Dame, Nostradamus, hein? c'est quand même assez drôle que... Vous savez, les noms, c'est assez spécial, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont donnés comme ça, même si il euh, y, y a un message... Dans le nom, que ce soit dans le nom de famille, que ce soit, disons, dans le prénom, que ce soit, euh, euh, beaucoup de choses, il y a un côté, on va dire, un peu, euh, euh, je, prophétique, c'est un petit peu important, disons, euh, euh, qui fait partie du chemin de vie, disons, vraiment de la personne. C'est pour ça que, disons, euh, beaucoup de, de, de, de personnes comme moi... Euh, regarde attentivement euh, les noms, les prénoms. Il y a bon, tout toute un déballage, on va dire, de date de naissance, de machin, de ci, de là, de recoupement. Euh, beaucoup de choses, disons, il y a un travail comme ça, disons, pour voir un petit peu euh, de quoi il retourne et tout, parce qu'il y a une sensibilité qui est mise euh, là, hein, dans, dans le nom. Là, on voit que Michel de Notre-Dame, donc, euh, il est carrément, disons, euh, <rire> on va dire, dans le bain, là, hein? Alors, bien, moi, je vais vous parler de, simplement de la construction de la cathédrale. La cathédrale, alors, elle a été construite en 1123, disons, la première pierre. Elle s'est arrêtée en 1263, d'accord Ça a duré 140 ans. Euh, eh bien, écoutez, en... L'autre côté, il hmm, y a l'histoire, disons, des, des Templiers. Et les Templiers, eh bien, euh, ça a duré de 1129 à, 12, à 1312. À 1312, vous vous rendez compte un petit peu C'est-à-dire que euh, ça a été complètement terminé, dissous en 1312 alors, le temps des Templiers équivaut, on va dire, au temps de la construction de la cathédrale. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'à partir du moment où les Templiers sont partis, sont arrêtés, ils ont été arrêtés et tout par Philippe le Bel, donc qui vivait à cette époque-là, Philippe le Bel, c'est les rois maudits. Eh bien, il euh, y a eu pratiquement plus de tout, disons, de grandes constructions après comme s'il si n'y avait plus les sous qui arrivaient pour pouvoir les construire. Donc, il y a beaucoup d'historiens qui pensent qu'effectivement, les Templiers euh, fournissaient vraiment d'argent pour la construction des cathédrales. Ils étaient naturellement euh, sous la protection euh, du pape, hein, de l'Église, hein. ces fameux Templiers, hein, c'était des moines guerriers, hein. donc ils étaient là, pour protéger, pour aller en croisade et tout, et ils avaient un statut très, très spécial, très particulier, et euh, ils ne payaient pas d'impôts, ils, ils, ils enrichissaient la France, d'une certaine façon, mais ils ne payaient pas d'impôts. Et puis Ils étaient comme complètement, disons, sous la, la protection, en plus de ça, du pape, ce qui fait qu'ils se sont fait une fortune tout à fait colossale, colossale, et le, pape, le, le, le roi, donc, Philippe le Bel, lui, il était carrément aux abois, euh, c'est lui qui a fait, disons, qui est à l'origine, disons, de la fausse monnaie, des machins comme ça, il y a eu des tas de malversations, il a appauvri son pays, mais à tel point qu'à un moment donné, il, il a couru dans la ville parce que, c'est le cas de le dire, il avait euh, tous les parisiens, disons, aux trousses. Et c'est les Templiers qui l'ont recueilli euh, dans une, je ne sais plus où exactement, enfin bref. Et quand il est arrivé euh, donc dans, chez, chez les Templiers, qui, ah bah, voilà, euh, on a, qui, qui sauvait le roi de France, quelque part, qui était poursuivi par les Parisiens, qui étaient affamés, qui voulaient le... Ils n'en pouvaient plus. Eh bien, il s'est aperçu que les Templiers étaient riches. Ils étaient très très riches. Et il s'est dit, mais non d'une pipe, voilà où j'ai trouvé mon argent. Et donc, il a commencé, il a tout un truc dans sa tête et tout pour pouvoir faire carrément euh, ce qu'on appelle une, euh, une, une rasière. Vraiment, disons, un coup de filet énorme sur les templiers, de façon à ce qu'ils soient tous, quelque part, euh, pris en même temps, qu'ils n'aient pas le temps de réagir du tout, du tout. Et euh, il... Euh, et pour prendre naturellement l'argent qui était derrière, hein, pour euh, carrément spolier l'argent. Alors les Templiers, eux, euh, ils sont à l'origine, figurez-vous, un petit peu de, de, des lettres de change, c'est-à-dire, euh, on va dire simplement, disons, du chèque. Voilà, le chèque le premier chèque, un peu, c'est eux qui l'ont inventé. Alors vous avez d'un côté, vous, vous rendez compte un petit peu cette histoire qui nous revient à la figure, vous avez d'un côté ces fameux Templiers, qui allaient, qui venaient, et donc, euh, c'est à, à Jérusalem, etc., etc., donc au moment du temple, ils s'étaient installés là-bas, ils allaient, ils venaient, ils faisaient leur petit trafic, euh, disons, euh, d'argent, de tout sorte, enfin, trafic entre parenthèses, mais enfin, ils étaient immensément riches, ils ont inventé, disons, le système de chéquier de façon à ce que les gens ne se promènent pas avec, disons, des pièces en or ou en argent, disons, dans leur poche. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là, et en même temps, disons, à la même époque, avec pour Philippe Lebel, lui, c'était vraiment un spéculateur et tout, et puis il trichait sur les, les pièces d'or, les machins, il mettait moins de, de... Enfin, si on a un historien, là qui veut bien nous rajouter deux, trois trucs, c'est parfait, moi je suis prenante, d'accord Je vous trace ça comme ça, disons, grosso modo et tout, et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, eh bien, euh, notre ben, président Macron, il est vraiment, euh, disons... Euh, <rire> Coursé par, par, disons, toutes ces personnes, il euh, y a une espèce, disons, de réplique et tout, hein, je, je, je, je, je vois mal, disons, le président se promener euh, euh, tranquillement, disons, euh, euh, dans Paris, quoi, il y a vraiment, une, en ce moment, c'est chaud, quoi, il faut quand même dire la vérité, c'est vraiment très très chaud. Et, et voilà, alors, euh, je pense que là, Nostradamus, il a voulu, quelque part, encoder euh, cette situation qui nous arrive là, maintenant. Pourquoi Parce que tout ce qu'il met, c'est un petit peu en réplique, disons, par rapport à ce temps passé, et également, disons, par rapport à la Révolution. On se souvient que pour la Révolution... Eh bien, la flèche, elle était tombée déjà une fois. Euh, la, la, la flèche, quand ils ont guillotiné Louis XVI, 16e carte, vous voyez Maison Dieu, 16e carte. Eh bien, euh, la flèche, elle était déjà tombée une fois. Ok, d'accord. Euh, là, maintenant, là, elle retombe déjà une deuxième fois. Vous voyez, à nouveau, disons, une chute comme ça. Il y a à nouveau une chute qui arrive. Ici, on va commencer, disons, par l'arrestation, donc, d'un grand maître, du dernier grand maître des Templiers, sachant que les Templiers sont, quelque part, euh, les ancêtres euh, des Rosicruciens, des Francs-Maçons, des choses comme ça. Ils se réfèrent naturellement aux Templiers. Euh, je ne veux pas stigmatiser, il y a des gens qui sont très bien dedans et qui, de tout leur petit cœur, qui pensent, disons, apporter la, leur pierre à l'édifice et tout pour euh, apporter une, une, une vie meilleure aux gens. Il euh, ne faut pas prêter à toutes les personnes, disons, de mauvaises intentions. Euh, S'il y a des groupes en haut qui dirigent et qui sont, disons, dans quelques parties que ce soit, qui sont, euh, disons cupide hein, vraiment cupide, cupide, cupide, ça c'est une chose. Mais on ne peut pas, euh, on pourrait pas par exemple stigmatiser euh, tout un pays, disons par rapport à son président, vous voyez, ou toute une famille par rapport à une personne qui aurait dérapé. Il faut quand même avoir du recul et, et, et voilà, et balayer aussi devant sa porte, n'est-ce hein, pas Hein, on est tous comme ça, on est tous à la même enseigne, à l'heure actuelle, les amis. Alors voilà, on va reprendre donc cette petite histoire. Philippe le Bel décide, le 13 octobre 1307, de faire donc la rasia sur les Templiers. Donc ça c'est en France, hein, boum, rasia, tout, on les prend torture machin etc., etc. Et naturellement, ils étaient vraiment abasourdis, ils ne s'y attendaient pas, étant donné qu'en plus de ça, ils étaient sous la protection du pape, et non pas du roi de France, parce que c'était des, des, des guerriers, des moines guerriers, donc sous l'égide sous la protection du pape. Mais comme Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, lui, il avait la, la grosse tête avec la, la, la, la, vraiment, on va dire, l'auréole la, la, de son grand-père, etc., et il a, dit, il a inventé des tas de trucs en disant il oui, est a hérésie, il y avait ceci, il y avait cela, enfin des tas de choses. Donc en grand défenseur, euh, disons, euh, de, bah, de la Sainte Église, on va dire, hein, tout simplement. Et en tant que roi, il a trouvé ça inadmissible. Et il a, comme si c'était des sujets donc, qui étaient tombés, qui étaient anormaux, qui n'étaient plus sous la protection donc, du pape, et il en a fait son affaire. Bref. Il a détourné l'histoire et tout, et puis il s'est approprié tout simplement pour piquer le pognon. pognon, il ne l'a jamais trouvé. Bon, mais là, on va plus loin. Alors, là, on reprend le fameux Jacques de Molay, qui est le dernier grand maître templier. Eh bien, figurez-vous qu'il a été... Euh... <rire> il a eu une torture horrible, cet homme-là parce qu'il avait les mains, hein, c'était un hein, nom, il avait les mains attachées derrière le dos et tout, et clac, on le pendait comme ça pour disloquer les épaules et il était également pendu et tout, bon, je ne sais pas, enfin bref, j'ai regardé ça, j'ai horreur de ça de regarder des choses comme ça, euh, pour, euh, on lui a brûlé les pieds à tel point que le pied tombait, euh, enfin vous vous imaginez un petit peu tellement que c'était horrible hein. Donc, là, on s'aperçoit qu'un petit peu, c'est tout à fait, disons, le, le, le style. Il y a un, deux, trois petites... Euh, il y a des symboles à l'intérieur, donc, euh, qui encodent également, disons, euh, certains symboles, disons, des Templiers ou des, des, des francs maçons Je vous le dis tout de suite, ici. Voilà. Bien. On va maintenant aller... Alors, on passe ici... De ce côté-là, donc, et on s'aperçoit que dans le mois euh, du Bélier, donc, la cathédrale, l'a a brûlé. Or, c'est le mois, c'est le, le... le mois, vous savez, où on, on est dans une saison d'air, et le premier euh, signe, donc, euh, c'est le signe de, de, de, de la saison d'air, qui est le printemps, donc, c'est un signe de feu, c'est le Bélier. Donc, vous vous imaginez à quelle, quelle, quelle énergie, disons, ce signe peut avoir. Eh bien, il y a eu le feu. Il y a eu le feu, là. Et pour Notre-Dame, et naturellement. Et également, disons, ils ont été d'eux à aller sur, euh, sur le bûcher. Sur le bûcher. Il faut savoir une chose, c'est que euh, ils étaient euh, euh, pas très loin euh, de... D'où c'était disons Notre-Dame, hein, vous allez voir ça disons sur, sur YouTube si vous voulez. À la pointe donc de la cité, il y avait deux petits îlots et tout du côté nord je crois. Enfin bref, il y avait un petit îlot, euh, je crois qu'ils avaient même appelé ça. Euh, vous irez voir, hein, tout simplement. Euh, J'avais noté là quelque part, mais je, je serais pu le retrouver là euh, tout de suite, tout de suite. Et, et donc... Avant de mourir naturellement, où il a dit la maudite carrément le roi pour 13 générations et tout hein, les rois maudits et s'est tombé vraiment derrière, ça c'est ça c'est clair. Et avant de mourir, il s'est retourné comme ça et il a regardé euh, la fameuse cathédrale Notre-Dame. Bizarre, hein C'est bizarre que ça ait été re retranscrit tout ça. Bien. et là, euh, des années plus tard, des siècles plus tard, boum, il eh ben, y a le toit qui tombe, il y a le fameux toit qui tombe, vous voyez. Alors, ça se fait, disons, euh, euh, là, on avait vu, effectivement, qu'en plus de ça, bon, étant pillé le mont du Temple, il y a eu cette, euh, quand Notre-Dame a brûlé, boum, il y a eu cette réplique également, disons, euh, d'un feu, aussi là-bas, disons, sur le mont du Temple et tout, et moi, il n'y a rien à faire, quoi qu'on qu vive, euh, disons, sur, sur cette terre, euh, il y a toujours, disons, il y a un côté, euh, comment dire, euh, il y a la main de Dieu partout, de toutes les façons, en tout, partout, partout, partout, partout. Alors, est-ce que c'est pour euh, nous dire, regardez, ça va aller plus loin euh, je ne veux pas dire que c'est... Attention, je ne veux pas dire du tout... Là, il faut pas... Je ne veux pas du tout dire que c'est Dieu qui a quelqu'un à mille feux, Vous vous rendez compte, je ne pourrais pas dire ce genre de choses. Mais bien souvent, quand on se dit, tiens, ben, je vais prendre à droite ou je vais prendre à gauche, on croit que c'est comme ça. Mais en général, disons, il y a toujours, disons, un souffle. Il y a quelque chose quand même derrière. On, on est des êtres vraiment vivants et animés, naturellement, d'étincelles et de... de, de euh, divine, euh, tout comme euh, tout ce qui se trouve sur la terre, hein. donc tout vit, disons, en harmonie et en corrélation, en écho également. Hein. Euh, voilà, un petit souffle ici, boum, ça peut provoquer une tempête là-bas, vous voyez, ici, hein, tout est mis en relation. Alors, euh, ma foi, je ne sais pas, disons, où ça va nous amener, toutes ces choses-là, c'est simplement que j'avais remarqué qu'il y avait vraiment des, des histoires, disons, en ce moment, disons, de ping-pong, de ping-pong, ping et dire, j'ouvre, j'ouvre, tu vas voir un petit peu, euh, si tu veux un petit peu creuser, il ne faudra pas longtemps. Là, de toutes les façons, il ne faudra pas longtemps parce que c'est une histoire de gros sous. Alors, moi j'ai rigolé dans ma tête, hein, qui, parce que je suis toujours en train, disons, de m'imaginer euh, n'importe quoi, je suis comme ça, j'ai un côté fantasme et tout, euh, et je le dis, disons, sans vraiment le, le croire, mais je me dis, tiens, mais ça serait rigolo ça! Imaginez que les Templiers, quelque part, qui euh, c'était leur possession, c'est tout l'argent, euh, disons, euh, des, pour la construction des cathédrales, on s'est aperçu, disons, venait naturellement euh, des Templiers. Ouh, c'est mon chat, ça. Il, il fait, là, il fait il fait petit dodo ici, mon amour. Voilà, bon, c'est un dodo, ça. Piouf, là. Petite moula. Voilà. voilà. Eh bien... J'en étais où euh... Oui, alors euh, ce... imaginez-vous imaginez-vous que euh, l'argent n'est pas bougé parce qu'ils l'ont cherché de tous les côtés ils l'ont cherché de tous les côtés cet argent, le trésor des Templiers ils ne l'ont pas trouvé et imaginez-vous qu'il soit ben bah, vous m'avez compris dans dans le sous-sol, disons, de la cathédrale, ou dans un truc, une crypte, ou je ne sais pas quoi, de la cathédrale, euh, parce que quand même, je suppose qu'il y a eu, dans, il, y a, il y a quand même, euh, il y a toujours des trésors hein, qui sont cachés, il y avait des... des puis les Templiers, ils construisaient toujours, disons, ouais, euh, des portes dérobées, des souterrains, des ceci, des cela. Euh, ça, c'est tout à fait... c'est bien, bien, bien, bien connu, humain. C'est vraiment bien connu. Et le fait qu'il ait tourné la tête, là-bas, vers la cathédrale, en mourant sur le bûcher, ben, je sais pas, euh, ça m'a laissé... Vous voyez, ça m'a fait faire un chemin, comme ça, dans la tête, tout simplement. Alors, pourquoi je dis que c'est en plus de ça, un petit peu en corrélation par rapport à ce qui se passe euh, maintenant, c'est que, ben, tout simplement, le premier ministre, il s'appelle Édouard Philippe, il y avait le roi Philippe le Bel, donc il y a une connotation aussi de Philippe qui revient, je vous avais dit que le nom de Macron, on peut le tourner, ça fait monarque, ça fait également roi, donc il y a une connotation aussi de dirigeant mais royal, si on tourne ça comme ça, Emmanuel, tout ça disons en, en jeu de mots et en jeu de situation, s'entend sans plus, et que Emmanuel, euh, eh bien c'est le prénom qui est donné, disons, à... À la, à la grande cloche, au Bourdon, Emmanuel, donc, c'est la cloche de, de Notre-Dame, hein, tout simplement. Vous voyez, je suis partie de là, tout simplement, que Michel de Notre-Dame, l'archange Michael, donc, de Notre-Dame, euh, était donc donné, disons, Nostradamus, et que Nostradamus a encodé beaucoup de choses, disons, par rapport à... À, à ces prophéties, voilà, tout simplement, alors je voulais mettre ça, disons, à, ma petite réflexion, comme ça, en avant, concernant, disons, euh, euh, toutes ces choses-là, voilà, tout simplement, bien, eh bien écoutez je vous quitte, je vous fais un bisou, je vous fais plein de likes naturellement. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis naturellement, si vous avez des commentaires, des suggestions, des histoires encore à raconter, plein de trucs et tout, euh, des liens, euh, d'autres vidéos de, je sais pas, moi, eh bien, je suis pre prenante. Oui, je suis prenante, tout à fait. Au revoir, les amis. Merci encore de vos coucou. Merci encore. À très bientôt.